Bienvenue sur ma chaîne YouTube, je suis Henri Luc. Aujourd'hui, je vais faire une fougasse joufflue de campagne. La fougasse est un pain traditionnel français ovale, relativement plat et comportant des incisions qui la traversent de bord en bord, dans le sens de la profondeur. La fougasse joufflue est plus grande et plus épaisse que la fougasse régulière. La fougasse est façonnée à partir d'une pâte composée de farine, d'eau, de sel, d'épices et de garniture. Au départ, la fougasse constituait le premier pain de la journée et servait à vérifier la température du four. Elle était le pain pour la famille du boulanger. Pour ce qui est de la garniture, on peut y ajouter des olives, des tomates cerises, des poivrons, des piments forts, des morceaux d'oignons frais ou rôtis, des fruits séchés comme des canneberges, du fromage comme du gorgonzola ou du parmesan, des lardons, euh, du jambon. Des filets d'anchois, des petits morceaux de chorizo. Ma recette de fougasse joufflu contient cette listes d'ingrédients une fougasse de farine de tout usage blanche, une fougasse de blé entier d'épaule ou de camus, une fougasse au blé entier à l'épaule ou à camus, 28,5 une fougasse au seigle, 10 une fougasse de campagne, une fougasse rustique et une fougasse à l'avoine au miel à l'orge ou à sa il y a une différence à faire entre un pain de blé entier et un pain au blé entier. Un pain de blé entier en contient au moins 50 et un pain au blé entier en contient moins que 50 Aujourd'hui, je vais faire une fougasse de campagne avec canneberge séchée et capre. Dans mon bac, j'ai 215 g de farine tout usage, 83 g de farine tout usage de blé entier, 33 g de farine de seigle, 6 g de sel non iodé, une demi cuillérée de romarin et un quart de cuillérée d'origan. Je n'ai pas d'origan, donc j'ai mis de la sarriette. Dans un petit contenant, j'ai des morceaux de canneberge, quelques capres et deux cuillères à soupe de la farine réservée dans le bac. Dans mon bol, j'ai 103 g de levain de tout point et 209 g d'eau de, à température ambiante pour le phrasage. Pour la décoration, il y aura des graines de sésame. C'est parti. Donc on dilue un peu le levain. En passant, on voit ici, donc ce sont les euh, canneberges et euh, les capres avec un peu de farine. Donc là, on va ajouter la farine. Là, on pourrait commencer à ajouter les, la garniture et on va finir de, le phrasage en même temps. On va prendre du temps, ça va rentrer. Là, je vérifie s'il n'y a pas de grumeaux. Ça sera assez beau. Donc, on va. Transférer la pâte. Je vérifie ai de l'autre côté aussi. Donc, il reste à transférer la pâte dans le bac. Donc, on met le verre d'eau et on ferme. Et on se revoit dans une demi-heure pour le premier étirage. Nous sommes rendus au premier étirage. Donc, on se mouille les mains. On peut les tirer dans les mains, il n'y a pas de problème. Voilà pour le premier étirage. Pas plus compliqué que ça. Donc, on se revoit dans une demi-heure. On est rendu au deuxième étirage. Millez les mains. Si vous perdez la garniture, vous la replantez à l'intérieur de la pâte, tout simplement. Il est 9 heures. Je m'apprêtais à faire le troisième étirage avant de mettre la pâte au frigo et je me suis rendu compte qu'elle n'avait pas pris beaucoup d'ampleur. Par conséquent, je vais faire le troisième étirage et je vais le laisser une demi-heure de plus à la température ambiante avant de la mettre au frigo. Les grilles horaires proposées sont euh, normalisées, mais ils doivent être adaptés à chacun des levains. La façon de l'adapter, c'est entre les, les pointages et le préfaçonnage. Donc, on ajoute du temps entre le pointage et le préfaçonnage. Donc, on peut ajouter du, point à du temps le soir ou le matin. Donc, le soir avant de la mettre au frigo, le matin avant de la préfaçonner. Alors, on y est pour faire le troisième étirage. Alors, on voit ici qu'elle n'a pas pris beaucoup d'ampleur. Donc, on fait le troisième étirage et je vais, comme j'ai dit, je vais la laisser à la température ambiante. Donc, je la remets ici et je la laisse à la température ambiante et je vais la mettre au frigo à 9h30 euh, du soir et demain matin... Et je vais vérifier à 8h ou 8h30 si je dois la sortir avant de faire le préfaçonnage. On se revoit donc demain matin. Il est 9h du matin, j'ai regardé ma pâte et elle n'avait pas pris encore beaucoup d'expansion. Donc, je l'ai laissé une heure de plus. En tout et partout, donc, ça fait une demi-heure hier et une heure aujourd'hui, donc 90 minutes. Alors, on est prêt maintenant à passer au pré-façonnage. Donc, un petit coup de farine. Ça ne s'en prend pas beaucoup parce que la pâte est vraiment pas très collante. Le plus possible se détacher d'elle-même pour ne pas y donner un choc. Je remarque qu'il reste un peu de garniture, donc j'allais vais la chercher. Non, maintenant je la boulerai, mais là, la pâte est assez belle déjà. Donc, je pense que j'ai juste la, la, la, la bouler, faire en sorte qu'elle soit un peu plus belle. Et voilà. Là, on va se mouiller les mains et on va commencer. Première chose à faire, c'est tout simplement faire en sorte qu'elle devienne un peu plus oblongue. Vous voyez, pas long, on rentre un petit peu, donc elle est déjà belle, et là on commence à l'aplatir. Une belle ici, on l'enlève. Ça c'est bien pour la première étape de pré-façonnage, on revient dans 15 minutes pour le façonnage. C'est maintenant l'étape du façonnage. On se remouille les mains. En passant, pourquoi on fait une détente? C'est tout simplement pour permettre au réseau de gluten d'absorber de le choc de, euh, du pré-façonnage. On va l'aplatir encore un peu plus. Si vous n'avez pas mains assez mouillées, ça va trop coller. Et là, on va la déplacer sur... à l'agrandir une petite bulle ici derrière on continue Ici, on a deux choix. Soit utiliser un, un, un, un dispositif comme celui-ci, qui est en acier inoxydable, évidemment, pour faire les euh, trous, ou alors d'utiliser ceci pour faire des trous. Ici, moi, je trouve que ça ferait gros, alors je vais faire ici des petits trous. une fois que les trous sont faits on peut prendre euh, à se mouiller les doigts et rentrer les doigts dedans pour élargir un peu les trous élargir pour s'assurer que ça se referme pas durant le euh, l'après. On peut en faire un dernier ici si on veut. Voilà. Là, je vais le mettre comme ça. ça. Bon, je mets oui. Soir, comme ça. Dans 60 minutes, je vais faire chauffer le four à 500 degrés pendant une heure. Et ensuite, l'autre heure, ça va être la fin du pointage. Donc, Habituellement, c'est deux heures, mais ça peut varier entre une heure et demie et deux heures et demie. Alors, on se revoit à peu près dans deux heures. Ça fait maintenant deux heures que la fougasse est en après, Donc, elle devrait être prête. Ce que je vais faire, je vais quand même mouiller euh, ma spatule de nouveau et refaire les trous pour les agrandir un peu. Puis ensuite, je vais badigeonner d'eau la fougasse pour mettre les graines de sésame. Alors, c'est parti. Alors, je prends ma spatule euh, en acide matinal et je refais un peu les trous juste pour les agrandir. Ou on peut prendre même les doigts. Je pense que ça va mieux avec les doigts, même. L'objectif, c'est que ce qu'on veut pas, c'est que ça se referme durant la cuisson. Ça va se refermer, mais au moins pas trop. Il était refermé pas mal. Ça sent très bon. Je vais badigeonner un peu d'eau. On peut mettre de l'huile aussi si on veut. Euh, cette fois-ci, je voulais de l'eau. de sésame. J'aime beaucoup les graines de sésame. Beau. Je vais mettre un petit peu de graines de sésame noires. ici là je trouve que ça donne une différence de couleur j'aime bien ça donne un peu de panache donc là on est prêt à enfourner pour enfourner On passe notre belle fougasse sur la plaque. On vaporise l'eau. On vaporise l'eau. Et on couvre avec la maison. 15 minutes à 450. On enlève la de froide et on est 15 minutes à 450. On se revoit dans 15 minutes. C'est maintenant le temps d'enlever le couvercle. Oh, qu'elle est belle! Oh, qu'elle est belle! Oui! Donc, un autre 15 minutes. C'est maintenant le temps de sortir le pain du four. Si C'était ma recette de fougasse jouflu de campagne avec canneberge et capre. J'espère que vous l'avez aimé. Alors, au plaisir de vous revoir bientôt.